Bonjour, je suis le docteur Lupanzula et Moran, greffeur capillaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la repousse des greffons. Souvent, lors des consultations préopératoires ou immédiatement après l'intervention, le patient me pose la question Docteur, quand vais-je considérer que ma repousse est complète Quand vais-je voir tous mes cheveux euh, implantés et repoussés Ma réponse sera et souvent celle-ci, selon les statistiques, il faut compter 12 mois post-opératoire pour considérer que cette repousse est complète. Parce que le cheveu implanté va immédiatement commencer sa repousse après l'intervention et vous le voyez un peu pousser et entre deux semaines et huit semaines, vous le voyez tomber. Mais cette repousse continuant, à trois mois, on, aura, on verra de manière nette plus ou moins 20-30% de cheveux qui repoussent. À six mois, on aura plus ou moins 50%. À 9 mois, on sera à 75%. Et cette repousse-là est vraiment finale aux alentours de 12 mois. Bien sûr, cela est statistique pour la majorité des patients. Il y aura une minorité qui va échapper à la règle, qui aura une repousse un peu plus complète, un peu plus précoce et une autre y une repousse complète un peu plus tardive. Cela est important euh, de le signaler et il est aussi important de suivre des instructions post-opératoires par le patient pour avoir un maximum de conditions réunies et qui permettront cette repousse euh, complète. C'est pour ça que je veux assurer un suivi post-opératoire chaque trois mois pour rassurer les patients dans cette période qui peut être parfois de doute, je reste avec mon patient pour que chaque trimestre, nous puissions revoir un peu la situation et suivre les choses correctement. En résumé, je dirais « patience and time ». Il faut un bon suivi post-opératoire et 12 mois de période d'attente pour avoir le résultat complet.